Okay. Okay. It was at this moment Jackson knew fuck. he fucked up. <laughs> dans un petit village à une quarantaine de kilomètres de Paris, l'adjudant Sergi et ses collègues se rendent sur le lieu du crime. Gendarmerie Ça, ça peut être sa mère ça Regarde, regarde, regarde Ok, laissez-moi faire Euh là-bas, qu'il est 6h du matin, en Vrai, s'il vous plaît Attention derrière ah pas... Dans 3 secondes, je défonce la porte elle est déjà ouverte! Elle est déjà ouverte! Euh, Super, euh, monsieur! Une branche au milieu. Ah oui, regardez ça. Un ascenseur. C'est pas Eh les gars, elle est ouverte l'heure Hein? Hum. Ouais, mais pas en de... oh, non, là, franchement, il y a eu un truc chelou là. Il y a pas un plâtre qui vont détruire ce super superbe oh. endroit. Oh, fait mais oui, ils l'ont racheté. Bon. Ouais, ah racheté. Ouais, ils l'ont racheté. I love Urbex. Tu sais que je te détire pour trouver d'autres sites d'Urbex maintenant ça y est. Ah, ça y est, j'étais chème. Ah, hey, mais tout je c'est une dinguerie, wesh. Ouais. Mais oui, ça a fait un, un trou sur le souffle de Vas-y, oh, wesh. On va aller de l'autre côté. Mets ton téléphone à l'intérieur, s'il te ah, J'avoue, en fait, je crois va aller en dessous. Hein. On peut aller en dessous. Mais je crois qu'on va aller expérimenter en dessous. Hein. Bah ouais, mais on remonte comment Moi, je, bah, je remonté, vous dis, j'ai pas de je bras. Hein. Mais... Oui, J'aurai pas la force physique, tu vois. Je ah, bah, pas, que... Moi, je sais, ouais. mort, je pourrais pas remonter. Je sais même pas ah, faire une bon, coupe. Bon, ouais. Alors, pour me tracer, c'est encore moins possible. Mais tu vois, genre, je sais que c'est ici. Ah, oh, regardez. Oui, avoir... Pour votre sécurité, ce site est doté d'un ah, système de vidéos ça c'est une planche non Mais... Oui. Mais tes bras, il y a des caméras ouais. en <rire> C'est une blague. <rire> C'est chez moi On c'est quoi ce mec spider Huh? Six, who's with you guys right now? I just explained. Who's with you guys right now? Get the fuck out of here. Let's go. Okay. The fuck out. Okay, we're leaving. Sorry. Who the fuck's else is in here? I don't- Huh? No one. No one's in here? No. Okay, I'm, if I go fucking through here right now, I'll I someone in here, I'm gonna beat the fucking ass. Get the fuck out of here. Let's go. Who's not fucking around? Let's go. Come on, Jason. A fucking private property, I'll tell you that, motherfucker. I... Я делал кирпичник у А где он делся? Куда он делся из этой комнаты? Стой! Иди сюда! Офигеть! А что он здесь делал? Змно, ну ты права, лучше уже уходить. Фанавик, пускай ты была права, лучше уходить сюда. Ну, да, ребят, пусть... куда он мог исчезнуть тут мне до сих пор? Ну, куда пусть он мог? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Oui, mais Oui. Hm. C'est pas C'est pas le le What Is anybody here? Come outside now.